Donc bonjour, mon nom est Christian Laveille Je suis magicien, pour tous ceux qui ne savent pas encore le français c'est pas ma langue maternelle mais euh, je fais mon mieux et je crois que vous allez me comprendre quand même donc voilà, on fera un deuxième tour avec ma trottinette le premier il a été mis en, en ligne ça fait à peu près une semaine mais cette fois-ci, donc, euh, il y a de nouveau la trottinette vous la voyez, mais cette fois-ci j'ai mis euh, la action cam sur le support, ici donc au ventre, la première fois elle a été fixée euh, au guidon de la trottinette donc cette fois-ci, on a le support. Et en plus, la grosse différence, euh, l'action j'ai mis la résolution en 4K. Donc en principe, la qualité, elle devrait être beaucoup supérieure vis-à-vis -vis de notre première vidéo. Donc j'espère bien que vous allez aimer. Euh, pour tous ceux qui adorent la magie, veuillez également vous souscrire à, mon, à ma chaîne, veuillez abonner à ma chaîne et vous allez voir plusieurs, plusieurs vidéos dédiées à la magie et sinon, voilà, notre voyage avec la trottinette il va commencer Okay. Il y a la commune Et il y a pas mal de vent Je peux faire la course. Il sent plus vite. Ils sont plus vite. Oh oui, non non non Donc je fais 18 km à l'heure à peu près. On est encore à 15. 16. Allez, on comprend, j'espère qu'on va réussir. J'espère qu'on va réussir. 12 Ouais, il faut que je mène un petit coup de main. Ah, ok. Ça recommence, 15 Ça va devenir plus plat. 16. 17. Business, this man, man tank, man twist, and pet. 26 km à l'heure Ok, puis on va faire demi-tour demi-tour ici ok j'espère que ça ira mieux la descente voilà, on est déjà à 30 km à l'heure On va dépasser les 30 km à l'heure. Voilà. 30 km à l'heure. you <laughs>